Dans la vie, on a des malheurs qui nous tombent dessus. C'est la vie Maintenant, comment vous allez dealer avec ces malheurs C'est ça qui fait la différence. Regardez ce professeur, comment il a décidé de faire de la vie d'une petite fille handicapée un moment magique. De la mettre sur le même piédestal que ses camarades de classe. Il a eu la brillante idée, forcément guidé par sa générosité, forcément guidé par l'amour de l'autre, forcément guidé par son mindset de gagnant. Il a littéralement porté cette petite fille sur ses jambes pour les faire participer à une danse, à une chorégraphie avec ses autres camarades. Je trouve ça exceptionnel. Voilà ce qu'on peut faire par générosité. Voilà comment on peut transcender un problème qui est là et finalement qui nous pourrit la vie au quotidien. Mais beaucoup vont choisir de se laisser pourrir la vie par quelque chose. Or, vous avez la possibilité d'apporter de la magie tous les jours dans votre vie, quelle que soit la difficulté que vous tu as autour de toi un ami, un proche, qui en ce moment se voit petit, qui en ce moment voit son problème énorme, Et ben, envoie-lui cette vidéo, ça lui fera un grand bien parce que ça va complètement l'aider à shifter son mindset.